La grande bleue exprime l'air de la surface bleue en fonction de « x » et de « pi mm ».« -hmm. x » et « pi » réduit l'expression obtenue. De quoi est formée cette grande bleue Je crois qu'ici, on a un rectangle... Oui, mais de ce rectangle, il y a un demi-disque qui manque. Et puis, on a un triangle. Alors, l'air du rectangle. D'abord, R rectangle. R rectangle. Longueur fois largeur. Longueur. De là jusque là. De A jusqu'à B. De A jusqu'à B. A 7, c'est cette longueur. Et cette longueur, c'est X. Là aussi, c'est X. C'est un rectangle ici, vous voyez. Donc, ça, ça nous fait 7 moins X. 7 moins X, c'est la longueur, fois la largeur, la largeur, la, à la largeur, oh, tiens cm. ça c'est l'air du rectangle bien l'air du demi disque demi disque cette air là c'est la moitié de l'air d'un disque la moitié l'air du disque c'est pi r carré formule qu'on n'a pas fait encore en cours mais vous êtes très fort pour la retenir alors, c'est égal à 1 demi pi fois R, R. C'est quoi R R, le rayon, le rayon, le rayon. Ça, c'est le diamètre. Donc, le rayon, c'est 1, la moitié. e carré. Ce qui nous fait, bien sûr, vous avez trouvé 1 fois 2 fois 1 au carré, 1 fois 1, fois 1 demi, ça fait 1 demi de pi. Pi sur 2. 1 demi de pi. Et il reste l'air du triangle. R du triangle, base fois hauteur. La base, c'est ça. Mais ça, c'est 2, 2 cm, comme ici. La base, c'est 2 fois la hauteur qui est x, divisé par 2. 2x sur 2, vous comprenez que ça fait x. Alors, l'air de la grande... grande de la grande bleue est égale l'air du rectangle 7 moins x fois 2 moins l'air du demi-disque moins pi sur 2 et plus l'air du triangle x alors au niveau de ce qu'on a fait comme calcul en classe on s'arrête là pour ceux qui ont euh, allé plus loin pour calculer combien ça fait ça, ce qui était dans le programme, 7 fois 2 égale 14, moins 2 fois x, moins 2x, moins pi sur 2, plus x. Ce qui nous donne moins 2x plus x, ceux qui ont calculé, ça dépasse le programme ce qu'on a fait, moins 2x plus x, ça fait moins x. Et puis, plus 14, moins pi sur 2. Ça, c'est la valeur exacte en fonction de x et de pi. Je précise, x peut varier, tandis que pi ne varie pas. Constatez, on a remplacé par une lettre un nombre qui peut varier, une variable, et un nombre qui est fixe, qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tous ces décimales, mais c'est un nombre précis, pi qui est égal, je rappelle, à la quotient de longueur d'un cercle divisé par son diamètre. Bien, mais alors, euh, quel est l'air si, par exemple, x égale 3 Alors, x égale 3, ça fait moins 3 plus 14 moins pi sur 2, et tout ce qu'on peut faire 14 moins 3, ou moins 3 plus 14, ça fait 11. 11 moins pi sur 2. Et on peut demander aussi un arrondi au dixième. Allez, à vos calculettes. 11 moins pi sur 2. Ma calculette me donne, arrondi, 9,4. La 24, comme unité centimètre carré.